Comment jouer le DH Tank au plus haut niveau en PvE HL. Pour répondre à cette question, on a Dreams qui est avec nous. Bienvenue à toi Dreams. Et hey, salut. Donc Dreams, il a monté un petit DH tank il y a pas longtemps, il a rushé très rapidement son personnage, il a fait des mythiques plus à très haut level, il kiffe ça, faire du push de clé en mythique plus, il le joue également dans sa guilde où il est également le GM en tant que principal sur du 4 sur 10 mythique à l'heure actuelle, et du coup il est là pour répondre et pour voir un petit peu avec nous comment jouer un DH tank de façon optimale en PvE en HL. Et du coup, déjà, dans un premier temps, Dreams, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu penses de la place dans la méta du TH tank et en raid, dans un premier temps Déjà, en mythique plus, haute clé, c'est clairement le meilleur. Ouais. Euh, la mobi, euh, la survie, les dégâts. Après, en raid, c'est un c'est un plus, je dirais. Si, couplé avec un moine, on a deux tanks avec de la mobi et... et une grande survivabilité. Mais ça se coupe plus ou moins tout. Après, en raid, là... Vraiment un très gros niveau. Il n'y a pas vraiment de DH dans les énormes guilds. Mais à niveau euh, de, du commun des mortels, je dirais, ouais. c'est vraiment un plus d'en la hein. Ok. Qu'est-ce que pour toi, il, il, il, qu'est-ce qu'il apporte de particulier que les autres n'ont pas Enfin, c'est quoi son petit plus pour toi en raid Et c'est la mobie, il apporte de dégâts. Mmh, ouais. Et la survie, parce que je... on peut tenir quand même pas mal de temps avec pas de heal ou peu de heal. Après on a on a le dernier recours qui peut proc, donc euh, si on crève bah, on revient avec une forme démoniaque et en plus il y a le trinket donc ça fait deux façons supplémentaires de pas mourir. Ouais. Voilà, je pense que ouais, déjà ça... Coup, euh, <rire> ça fait déjà beaucoup, <rire> hein, clairement. Je pense qu'on est bien là. <rire> et puis effectivement ça fait des dégâts de porc hein. ça c'est clair que c'est clair que ça fait déjà la diff. Et de la même façon comme tu l'as dit en clé, euh, là j'ai regardé sur Raider.io, il y a que des DH tant dans le top. Hein. Ouais, bah après, c'est enfin, kait... une méta kiting en Mysticus, clairement. Mm -hmm. En gros, euh, tu prends des énormes packs, tu montes ton agro et tu, tu, run, tu run ta vie. Et voilà. Ouais, <rire> Donc, et qui qu qu est que voilà. le Ouais, c'est ça, avec que le DH tank et le moine. Ouais, c'est clair, c'est clair. <rire> okay, après, okay. les autres fonctionnent aussi, hein. faut pas, faut pas ouais, les dénigrer, tu peux... mais. Tu peux tout jouer quoi. Exact, à notre niveau, je pense qu'on peut tout jouer. Et, et du coup, en termes d'optique, pour qu'ils soient aussi balèzes, déjà les légendaires. Euh... Qu Qu'est-ce qu que tu préconises en légendaire de raid déjà dans un premier temps Si tu veux faire juste du raid en dh tank, tu penses qu'il vaut mieux partir sur quoi eh, De raid on part sur ça directement, donc c'est c'est avec euh, la marque enflammée, ça réduit le cooldown de ce sort, mm -hmm. donc de marque enflammée. Euh... En gros il y a moins d'avoir un énorme uptime et donc de prendre tout le temps 40% de dégâts en moins, et... C'est juste énorme. Ouais c'est monstrueux C'est hein. en fait. 40% de mitigation en plus de tout le reste. Euh... Bah, ça, plus une pointe. tu, tu Et encore, si t'es méta, tu prends rien en fait. <rire> ouais, ouais, ouais, C'est-à-dire que tu clair. prends pas les dégâts. En mythique plus en fait, ce, ce truc, avec euh, les bons talents, tu peux le spread à un pack en entier. Donc ça veut dire que tu peux face tank un pack. Quand c'est bien spread sur tout le monde, tu prends 40% de tous les mobs en moins de dégâts. C'est euh... juste violent, ouais, c'est ah, Et en raid, bah, tu mets ça... Euh t'essayes vraiment de spam tes divisions de lame au maximum pour réduire le cooldown et euh, tu peux largement tenir mais du coup quand tu prends cette légendaire ça change ta rotation de gameplay ouais bah oui oui, oui. Je... en gros avec ce lèche t'as ces talents là sauf qu'en raid tu prends retombée tu prends pas brûler vif parce que bah généralement en raid y a qu'un boss oui oui d'accord je t'en fous que ça se propage mmh, et, mmh. et ça tu prends pas non plus tu prends le sigil accéléré et donc en gros ton gameplay se résume à faire des fractures et spam des divisions de l'âme <rire> Comme voilà. ça tu le récupères vite Et tu, tu mets ta marque vite. enflammée en bon, Après bien sûr tu mets des, des sigils euh, Tu mets ton décret enfin Tu utilises ouais. d'autres choses Tu reset tout le temps ton aura démolation mm -hmm. le plus tôt possible Il y a plein de trucs à faire C'est une réduction de dire qu'il n'y a que ça Mais en gros le gameplay vraiment Il se base sur la réduction de marque enflammée Et donc de spam de division d'âme de Ok ok ok ok. Et, euh, et les autres légendaires du coup Est-ce qu'il y a d'autres légendaires qui peuvent être intéressantes Dans des situations où.. Il y a Razlik. En gros, en, en Kyrian, ben, on a beaucoup de dégâts du décret. Mmh, mmh. Et avec ça, en fait, c'est pareil. Donc, euh, tu réduis les dégâts de. Les, le cooldown pardon, du décret. Et donc, c'est-à-dire que tu peux le spam plus souvent. Après, mmh. c'est un gameplay où tu joues avec d'autres talents. Ouais. Et t'envoies beaucoup plus de dégâts. Hein. Tu finis tes clés entre 3k5 et 4k overall, je pense. Donc ça c'est quand tu as envie de démonter le DPS des clés, et est-ce que euh, tu peux le faire à tout niveau de clé ou toutes les semaines, ou, ou t'avises à partir de quel endroit toi pour changer Je pense qu'une fois que t'es stuff, donc genre 210, 215, ouais. tu peux jouer avec jusqu'en 15. D'accord. Mais vraiment, tu, tu prends un peu plus cher, mais ton IP de DPS c'est vraiment une insane. Ouais c'est pas Tu T'arrives dans le pack, tu fais bam, tu spams un peu, tu refais bam, et voilà, le décret tu le spams. Pis bam, t'as vu qu'il y a des PS dans le pack, 9k, ouais. Bah tu fais des... Enfin là déjà, moi des fois, je fais des openings sur pack, je suis quasi à... Quand ça crit, je fais des 15-20k, mais après ça dure pas, hein. c'est juste l'opening, Ouais, mais c'est déjà énorme, hein. Ouais. Et... Enfin, des fois, tu mets le décret et t'as un tick en mono à, à 15-17k, 20k des fois. En, en mono, ce point là En mono, ouais, ouais. ouais quand il <rire> crit et que t'es sous vos potions d'agi avec flasque Agi, tout le travail, là, tu, tu fais très mal. Ah ouais Ouais bah là, là on est sur du très très mal Ouais putain Ouais, ouais bah après 14% de ah crit je peux te dire que les crit c'est pas souvent Oui ouais ouais c'est pas une set que tu vas acheter Ouais ouais bon, de toute façon on va y revenir après hein, sur les sets Mais euh, ouais ouais enfin en même temps euh, C'est déjà énorme même sans crit au final hein. Ouais c'est énorme Ça marche et du coup euh, là c'est les deux, c les... ce sont les deux légendaires phares Et du coup en termes de congrégation Quels, quels sont les, les choix Qui, qui sont possibles d'être faits Qui sont faits en général euh, Sur le DH tank Kyrian Pelagos. Kyrian Pelagos. <rire> Kyrian <rire> Pelagos, ok. Juste le décret, voilà, c'est réglé. Non, après t'as, le final, euh... le final du, du conduit qui rend pas mal, euh, du lien d'âme. Ça réduit ouais. les dégâts magiques, etc. Donc franchement, il n'y a pas, y a pas à chercher bien loin. Vraiment Pelagos. Euh... Ouais, et en plus du coup t'as un buff de maîtrise fréquent parce que t'as que une minute sur le sigil, donc. Euh... Ouais, t'as une minute, ouais. Ouais, donc t'as le point de dessus. Ouais, c'est surtout que t'as ça aussi. C'est-à-dire que tu mets ton décret, et une seconde plus tard, t'en as un autre qui repop. <rire> ouais. Donc bon, ça, ouais. en termes d'intermédiaire, tu vas, tu vas chercher, euh, chercher celui-là en priorité Avec le stuff où tu prends la marque enflammée, tu vas chercher ouais. les dégâts d'aura d'immolation augmentée. D'accord. Réduis 10 secondes ta marque enflammée. Ton décret. Et euh, augmente les soins à brisée. brisée. Vu que tu spamme. Euh, Division d'âme, bah, t'as plus de heal solo. Et ça, tu le mets en raid et en mythique plus, ou tu le mets. Euh... Tu le mets que en raid, enfin, ou que en mythique plus, pardon euh, En raid et en mythique plus. D'accord. T'as pas de changement sur tes, tes intermédiaires, tes conduits, tout ça, euh, suivant le mode Non. Tu okay. pourrais faire des petits switches pour le décret en full mono et mettre. Euh... Mettre peut-être la fournaise d'âme, mais. Franchement le décret si écrite comme je te dis c'est tellement insane que. Ouais ça fait je tellement mal en fait que. Ouais. Et puis euh, c'est complet quoi, du coup t'as pas forcément besoin de t'embêter à changer. Non, il y a vraiment tes talents, tu changes de talent, quoi c'est tout. Et encore celui-là tu peux jouer un multi plus, tu changes que retomber, brûlez <rire> Ok. Ok donc c'est assez straightforward ouais carrément. Ah ouais DH c'est goï, hein, <rire> tu cherches pas. C'est bien, bah en même temps, c'est bien, ça t'évite de, de trop te, trop t'embêter. Donc, même les semaines où par exemple t'as Nécrotique ou autre, vu que tu peux qualité, t'as même pas besoin de prendre Cléa avec le boost sur la potion et genre trucs quoi Ça s'est pris... Ça, ça pris la première semaine, enfin la première semaine de Nécro. Les gens ont switch euh, ouais, pour justement pour la potion. Cette potion ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça, ça peut se faire, hein, clairement. Moi je switch souvent euh, son Nécro, surtout quand c'est les, les trash qui sont qui sont boosted, là je le prends parce que même, et selon ta compo aussi, si t'as pas de un, si t'as pas de route, si t'as pas de bum, de route ou autre, mm -hmm. bah, tu sais déjà que ton kiting tu l'auras pas. Tu ouais vois. que ça va être chaud de mettre ouais. les décros quand même. Un aussi, jeu euh, plan, par ouais. exemple il euh, y, y a des donjons, tu sais aussi que t'as pas l'occasion de kite comme tu veux. Mm -hmm. Donc d'office tu les prends pas, enfin tu le prends, tu le prends pas, ça dépend du donjon et de ta compo. C'est plus confortable après, hein. t'es vraiment confort avec ça. Hein. Je veux dire tu la mets pendant 8 secondes, euh tu perds hein. tout tes stacks d'un coup et toutes les 3 minutes tu le perds mm -hmm. donc ça potentiellement on peut quand même faire un petit suit sur cléa sur les semaines euh, ouais. sur les semaines nécro pour être plus confort sur les donjons où on sait qu'on aura du mal à qualité ouais. et euh, sinon Pelago day ouais clairement yes, Ça marche. là on a vu un petit peu la congrégation on a vu également les, les conduits en termes de itemisation c'est quoi les stats que tu vas chercher en priorité sur le DH tank euh, de base c'est la hâte la hâte pour réduire euh, tes pointes. Et ouais, la polie, ouais. La polie, la poly, full poly. <rire> vraiment bon, la full poly, poly, on la représente pas hein, pour prendre ouais, des dégâts. Full, full, des dégâts. Plus de heal. La hâte, elle est. Elle est fin, si t'as le choix entre plus de hâte ou plus de poli, généralement, tu vas plutôt partir sur quoi Quand je me trouve en tour de, aux alentours de 22 hâte, 20%. Ouais. Franchement, je vais chercher full poli, J'ai des items où c'est juste la poly, regarde. Polymétrie, Ah ouais. Sinon, le reste, c'est chaque fois j'essaie, genre le casse doit changer, tu vois, il n'y a pas de poli dessus. Mais bon, mm -hmm. vu que En DH tank, faut retenir que si y a un truc à 5 plus d'e-level, tu le prends. Ah oui, 5 plus, ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est vite quand même, tu vois, quand même beaucoup, beaucoup privilégié d'e-level ouais, aussi. Hein. parce que euh, t'as de l'armure mm. et t'as de l'endu Et ouais, l'armure ouais, et l'endu ouais. euh, c'est pas mal aussi en tank. Ouais, oui, c'est bon. clair, surtout que le DH de base, il a pas énormément d'armure. Et eh ben euh, euh, non, 20 non, c'est vraiment 20. Tarota, pointe démoniaque et métamorphose où t'as vraiment beaucoup d'armure. Genre enfin, Quand tu mets les pointes, tu montes quand même pas mal, là je peux absorber 100, 171 000 dégâts physiques tu vois. Ouais, ouais c'est énorme. C'est 120 quand j'ai pas les pointes. Oui d'accord. Elle oh, a dit, elle est forte hein. enfin vraiment euh, ouais. l'armure euh, si t'as ouais, pas vraiment... les pointes c'est la galère. Hein. Ah et... mais t'as et... juste la marque en femme et ça tu prends rien puis tu prends pas de dégâts. <rire> Mais ça c'est trop bien en vrai, c'est une... une telle mitigation en DH tank. En termes de, de trinket du coup, tu vas tu favoriser... favoriser quel trinket en DH tank euh, si tu veux jouer en full tanky, c'est ces deux là. il a pas d'autre. Donc celui-là c'est other side, ouais. ça te fout un shield et ça fait des dégâts en zone. Donc genre mmh, tu mmh. sautes dans un pack, tu fais ce truc là, les dégâts en zone montent ton aggro et en plus t'as un shield donc le heal, euh, il est pas en PLS. Et, euh, ah oui, et en ça, plus le début de pool c'est le plus compliqué ouais. en plus. Ça... Ouais, clairement. Parce que de toute façon tu vas jump dedans ou alors tu vas pool aussi Sigil. Si tu pull aussi tu t'as une chance de tout perdre parce que les gens vont taper comme des singes. Si t'as pas de hun, tout te détourne, <rire> donc euh, es vite Ce qui et peut arriver. Tous... Hein. Ouais, et si tu sautes dedans aussi, t'as le risque qu'il soit dans ton dos. Ouais. Et ah ça et peut y aller y vite, y genre les ours euh, à Atonement, t'en as un dans le dos, t'es pas content, tu vois. Mm -mm -mm. Donc... Pardon, le chat fait des bêtises, donc euh, clairement ouais, c'est de là moi je pense. Et le deuxième c'est lequel, du coup C'est euh, celui sur... Euh, KT. Sur qui a test. Ouais, ça marche. C'est ouais, lui qui te fait le shit death, hein, le... Qui... le... Ouais, c'est ça. En ouais. gros, quand quand il tu... quand y a un coup tu dois crever, Ben, bah, tu récupères de la vie, des fois tu reviens quasi full vie. J'ai pas... pas compris pourquoi des fois je reviens 40% et des fois full vie. Tu reviens full vie Ouais, ça me fait Je sais pas si ce truc peut crit. Ah mais des fois je reviens à middle life et des fois je reviens full life. Oh, putain. Ok. Ah, je... bah, pour le coup, je savais pas du tout que ça pouvait. Euh... Enfin, Pour moi, c'était toujours euh, le montant indiqué. Ouais. Ouais, ouais, bah je pense que ça crit, vraiment. Ouais, ça peut crit. Hein. Ouais. <rire> je pense. Euh, J'ai mes des doutes, tu vois, mais... mais franchement, des fois je reviens full life, donc je suis là en mode ok. Alors que ouais. lui, il est mort, hein. il n'y a plus que moi, tu vois. Ouais, ouais. Tu veux bon pas <rire> Bon, bah <rire> okay. je suis ok. Euh, ouais, donc ça. Ouais, donc et donc après. Tu peux changer celui-là pour mettre celui-là. Celui-là, c'est sur... Euh, franchement. Fais un apport de DPS, et quand t'es un peu low life, bah, ça te heal un peu quand tu tapes. Après, le heal est pas une scène, j'ai fait des tests. Ouais. Mais clairement, l'apport de DPS, il est là. Hein. Ouais, ouais Par contre, ouais, c'est ce que je vais dire, euh, l'apport de DPS, surtout que t'as beaucoup de points de vie, toi. Ouais, ah, c'est vraiment mal. De... Ouais. ouais, 100%, donc euh, avoir 100%, beaucoup de points de vie ou pas beaucoup, ça change, c'est vraiment... Ouais, hein, mais d'accord, ouais. ouais, ouais, du coup, ça, ça t'ajoute pas mal de dégâts. Et euh, par rapport à ton propre shit death de classe, si on veut, c'est lequel qui proc en priorité par rapport aux bijoux Tu le sais ou pas C'est le mien. D'accord. ah c'est Moi, je me posais des questions aussi au début. Clairement, à chaque fois, c'est le mien qui pop. Et ensuite, c'est celui-là, ouais. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, donc, du coup, ça t'ajoute vraiment beaucoup de survie et beaucoup de... Bah, beaucoup de... Enfin, ça t'ajoute de la tranquillité aussi. Hein. Le fait d'avoir un shit death, c'est vrai que c'est... Bah, un oui, deux... Euh... <rire> Encore mieux tu vois. Tu m'étonnerais, deux chides ça ouais t'es vraiment serein du coup. Bah ouais, en mythique plus par exemple, t'es super serein, tu vois. Tu vas in, euh, tu fais des gros packs, tu kites, tu fais ta vie et tout. Ton premier e proc, t'es plus trop confiant, tu vois, tu vas calme. Ah ouais, Le deuxième e proc, tu joues ta vie. <rire> ouais. on, va dire, oh, on va commencer à kite hein, du coup, on va se barrer un petit peu là <rire> C'est que... clair, c'est ça, c'est vraiment ça. Ok, et du coup si on voulait rentrer un peu dans les, les... Pour commencer à voir un peu les rotations si on veut de tanking en, en tank Si par exemple t'arrives sur un boss en raid, en mono cible Et que c'est toi qui dois commencer à tanker C'est qu'est-ce que tu vas faire dans quel ordre Je sais pas si tu as les questions avec Ouais je vois, bah ouais En, en gros, euh, le DBM pool, t'as tout le monde qui lâche ses trucs euh, à zéro normalement Quand ça se passe ouais. bien <rire> Normalement Donc, euh, Vu que logiquement les cacs sont pas au cac du boss sinon il l'aggro <rire> Le boss va commencer à se déplacer vers euh, le mec qui fait plus gros dps au pool euh, Moi je claque un taunt genre une ou deux secondes après le pool Ouais Comme ça eux ont monté l'agro pour moi Pendant quelques secondes le boss il est taunt il vient sur moi et derrière je commence ma retard Parce que le glaive génère pas d'agro Enfin ouais. il génère pas grand chose Pool au sigil, c'est pareil C'est pas ouf Donc euh, clairement le seul choix qu'il y a c'est un pool au taunt euh, une fois que ça a été pool okay. il Faut vraiment attendre qu'il y ait des dégâts qui soient faits tu vois Ouais, ouais, je vois. Et, et une fois que tu as, as taunt, du coup, c est, c est quoi tu, fais, tu mets en place quoi en priorité dans ta rota, du coup euh, marque Enflammé. <rire> ouais, normal. normal. marque Enflammé euh, suivi directement de, de... radimo Ok. Ensuite, tu commences à faire tes deux fractures, deux divisions. Et ça, c'est le choix si le boss, il t'ouvre pas la tête en, en direct. Ouais. Si t'es un boss qui tape très fort... Tu vas à pool, donc ton taunt, tu mets ta marque, tu auras 10 mots, double fracture, et derrière tu fais ton dévastation gangrenée. Parce que ça te transforme en démon pendant, je sais plus combien de secondes exactes 7 secondes. Ouais, c'est énorme. Donc ça te transforme pendant 7 secondes. Regarde, tu, vois, tu passes à 96 regarde, 000, 000 HP. Hein. Ouais, mais oh. bah, surtout. Euh... Ouais. <rire> donc, en gros, <rire> c'est des quand... dieu. Hein. Ça, c'est on CD normalement. Mm. En gros, toutes les, toutes les minutes, tu le fais. Après, si tu sais que le boss fait une habilité toutes les minutes, plus ou moins Ou même, avec le switch tank, ça te revient sur toi toutes les minutes ouais. tu, tu le gardes pour ça Je pense euh, au chien de Altimore par exemple mmh. Si tu dois tanker celui qui te fait la fracture d'âme, là, qui fait pop le gros esprit, qu'il faut heal ouais, bien sûr. Bah, tu fais ça, en fait tu fais tes pointes Tu fais ton... ton dévastation Mais aussi la marque enflammée juste avant Donc marque enflammée, pointe et ton, ta dévastation et donc ton image, vu que tu vas rien prendre comme dégâts elle, elle va sortir à 90% de vie Oui d'accord ouais, Du coup là tu bah, tu mets vraiment tout quoi Tu mets toute ta ouais. mitigation dessus hein. oh, Tu as mets des tout e là dessus T'as des exemples de boss euh, où tu disais tu sais, qui mettent vraiment vraiment cher Tu, sais, tu disais il y a un boss qui met vraiment cher où t'as besoin de, de partir directement sur un gros setup défensif C'est quoi les boss qui te font vraiment mal toi dans le raid Destructeur, si tu prends deux stacks S'il n'y a pas un switch qui est fait, aussi le tank est mort mm -hmm. L'autre tank est mort euh, sur conseil... Euh... Je crois que c'est... Euh... Ouais c'est lui. Niklos. Il met des stacks. Et au bout du troisième, ça commence à piquer. Et franchement, en dessous de 30%... Euh... <rire> tu répondrais rien en dessous de 30%. <rire> en enfin, dessous de 30%, franchement, il faut que aies tout t'est tu vois. Tu, tu commences par une... Si t'as si la deva de hub, tu la mets. Après, quand on est fini, tu pars direct sur ta méta. Et ensuite, logiquement, il charge. S'il charge pas, euh, tu utilises un, un trinket. <rire> Mais vraiment, il faut des trucs. Si t'as rien, t'es mort. Ah, tu le respectes, hein. Ok. Ouais, tu tu respectes. À 30%, tu commences à dire Ah, c'est un boss. <rire> oh, putain tu Alors. Après, ouais. t'as Généraux. Quand Kal, il, il te met euh, des debuffs et que ton tank à côté, il a tout que tu peux pas des stacks, etc. Tu commences mm -hmm. à prendre vraiment cher. Euh. Grouchal, non c'est caca. Et Dénatrius, c'est en P3. D'accord. Donc euh, après c'est beaucoup une question de garder aussi euh, tes CD dans le cas du raid pour ces moments-là que t'as cités qui font vraiment mal quoi. Enfin Genre ta métamorphose quoi par exemple. Ouais. Le reste tu peux plus ou moins tourner dessus parce que tu vas vite la récupérer, ta marque, si j'ai bien compris. C'est ça. En mythique plus, t'arrives dans un pack de monstres, c'est quoi ta rotation Tu t'y tu prends comment Imaginons t'as un pack de monstres, tu, tu fais quoi dans quel ordre sur ton pack de monstres euh, si tu fais un jump in ouais. et que c'est un pack que tu sais qui fait mal, euh, clairement là, je... comme j'avais dit tout à l'heure, je mets mon trinket, mm -hmm. euh, le shield. Ensuite, tu mets directement une pointe démo. Tu montes euh, ta fureur et tu mets euh, une dévastation gangrenée pour avoir le, le proc de, de méta. Mm -hmm. Donc, après, tu mets des sigils, tu commences tes, tes, tes fractures, mais t'en auras déjà mis avant pour avoir la euh, fureur requise. Et tu commences à faire des divisions de l'âme. D'accord. Ton décret, dès que t'es bien, bien mis, tu commences à le claquer. Ou tu peux même le claquer avant de sauter. Moi, des fois, je le mets, je saute dedans juste après. Comme ça, t'es sûr que t'as l'agro. Comme ça, t'es sûr que t'as l'agro, ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais. L'idéal, c'est toujours ça. Hein. Tu, tu mets ton truc et tu te dedans. Et t'espères que du coup, ça a pas déjà été pull. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, là, tu gère direct l'aggro. Ouais. Euh... En, en fait, plus, ça te fait des armes aussi. Hein. Ouais, c'est clair. C'est ça. En fait, en DH tank, il faut que les gens ils comprennent qu'ils doivent pas pull à ta place que ce soit un sur une, une détour ou une autre. Parce que ça veut dire qu'ils vont déplacer les mobs, moi je vais mettre ça, Regarde le temps d'activation, là les mobs sont partis, ils sont plus dedans, pouf, c'est fini. Là, ouais, ça sert et, à rien. Est, et puis là c'est l'avenir, hein. parce qu'en plus c'est un de gros, des gros CD majeurs quand même de, de dégâts ça, et du coup d'agro quoi. Ouais, ouais. Vraiment... tu mets ça, tu perds plus d'agro, c'est fini. Après, il faut pas oublier aussi que t'as d'autres tu hein. t'as le sigil de silence, celui-là euh, complètement pété. Pendant 6 ouais. secondes, des mobs ils cassent plus rien. Mm -mm -mm. Et euh, s'ils recastent un truc, tu mets celui-là ou alors tu les stun genre les fantômes cette semaine par exemple. Quand il y a un pop de fantômes en masque, tu as fait un gros pack, tu mets ça et pendant 40 secondes il reste là et bouge lui. Ouais c'est insane. Ouais, ouais bah après ça émute de CD hein, une mute 5. Hmm. Que tu peux potentiellement récupérer plus si tu joues l'autre légendaire mais euh, bon elle est tellement forte celle-là sur la marque enflammée que... Ouais après l'autre légendaire il a il a un moins, c'est que t'as pas envie que ça réduise tes sigils. Ouais Donc, tu veux vraiment que c'est que lisé 1, hein, c'est ça Ouais. Tu joues quasi ah, plus ouais, avec euh, les sigils. C'est pour ça que tu vas prendre euh, frappe abyssale. Pour quand même avoir un apport de dégâts quand tu fais ça, t'auras euh, ton sigil euh, de feu qui pop en dessous. D'accord. Et donc là, bah, en gros, tu, tu jump in, ça fait ton sigil de flamme Tu mets ton décret, tu spam, tu spam, tu spam, décret, etc. Okay. Sachant qu'aussi dans Axelège, tu rajoutes la bombe spirituelle. Donc le gameplay est plus poussé, on va dire. Hum, mmh. ouais, ouais, je vois. Parce que là, du coup, ouais, toi, tu joues, tu joues pas à la bande spirituelle, à partir où tu joues à Marc Enflammé. Hein. Non, non, tu cherches, tu tu jamais cherches jamais vraiment reset. en ouais, ouais, main tu main cherches main. Vraiment reset. Ouais, tu cherches vraiment en reset. Ça, pour parler rapidement des talents, du coup, c'est l'art de comme tu c'est l'art de talent que tu vas plus ou moins garder dans toutes les situations. Tu fais juste des petites modifications euh, au niveau de la deuxième ligne et la cinquième ligne, hein, c'est ça Ouais, en mythique plus, je change uniquement ces deux-là, s'il n'y a pas besoin de faire des packs. <rire> bon, là, il y a les fantômes, donc je le fais. Mais quand il n'y a pas besoin, tu vois, tu prends ça pour avoir plus de dégâts, ouais. et ça réduit de 20% aussi euh, le cooldown. Euh, et en raid, tu changes celui-là aussi. Pour vraiment la retomber, pour avoir plus d'âme et pour avoir plus de heal. De... Alors ça c'est un peu spécial tanking. tu T'aimes jouer avec quel healer en mythique plus typiquement C'est quoi les healers que tu trouves qui synergisent le mieux avec ton DH bah, Franchement, cette extension, il n'y a mm -hmm. pas vraiment de heal, euh... c'est un peu galère tu vois. Surtout avec le DH, parce que c'est soit je prends pas de dégâts, soit je prends des tatanes de fou. Mais quand je prends des tatanes de fou, c'est de ma faute parce que je devais kite, tu vois. Il faut arrêter de. Enfin, il faut pas penser que c'est le heal qui te remonte pas, c'est juste toi qui kite pas ou qui met pas tes trucs au bon moment. Donc clairement, tous les heals sont viables avec un DH tank, tous. Moi limite, t'es en train de dire que t'as pas besoin de heal. <rire> non, non, non, c'est pas ça que je dis. Je dis que ouais. tous les heals sont bons. Mmh. Mais clairement, si tu joues bien ton DH tank. À part les boss, tu peux pas kite, tout truc comme ça, tu vois. Mais je veux mm -hmm. dire, en gros, tu jump in, tu mets tes CD, tu fais des dégâts, tu prends ton aggro et tu kite. La méta, mm -hmm. c'est ça. Peu importe le tank, ce sera ça. Si tu montes au-dessus de 15, 16, 17, c'est du kiting. Il y a des packs de mobs, tu peux pas les face, en fait. C'est impossible. Mm -hmm. Ouais, du coup, au final, au final c'est vrai que ça... le fait que tu n'aies pas besoin de tanker, ça fait que n'importe quel healer, tant qu'il a du sang, en fait, peut te remonter et te tenir et te tempo pendant que tu kites, quoi. Ouais, clairement. Okay. Après, ouais, euh, le kiting c'est encore une autre histoire, mais faut pas attendre d'être low life pour kite en fait. Bah, justement, tiens, si on voulait parler du kiting, c'est quoi tes préconisations à ce niveau-là euh, entre kite et euh, bah, génération quand même d'aggro, histoire que tu, quand tu kites, tes DPS reprennent pas Il y a des trucs à savoir au niveau du kiting En DH, en gros, quand tu vas dedans en pack, tu commences à mettre un gros burst de, de dégâts, donc tu mets tes décrets, donc l'Elysée 1 en premier. Tu mets ton aura, tu fais ton souffle pour résister Tu mets quelques CD DEF pour pas crever dans le pack si jamais il fait vraiment trop mal dès le début euh, ensuite Si t'as vraiment besoin de kite T'auras ton aggro Je veux dire avec ça, c'est impossible qu'on te reprenne l'aggro Parce que le décret il va te faire monter très haut en DPS Il va faire beaucoup de dégâts Tout le reste de tes sorts ça ça clive, division de l'âme, ça clive Aura d'immolation ça clive, enfin t'as plein de trucs qui clivent Moi ce que je fais c'est que je fais euh, un Sigil de shan donc il est grappe et qui les snare avant de partir. Et après, je pars, mais tu continues à spam des lancers de glaive, tu vois. Ça génère ah oui, pas beaucoup, Donc mais ça, ça génère. Quand tu kites, tu utilises ton, ton jeté de glaive pour réussir à, à, à faire quelques dégâts et remettre des à Ouais, tu Donc fais quoi. quelques dégâts. Tu remettais Sigil à distance. Hein. Tu peux aussi remettre des trucs à distance. Mm -hmm. euh, là, j'avoue que depuis que j'ai up en gear, j'ai tendance à un peu moins kite. T'as quelques packs dans quelques instances où t'as vraiment besoin de le faire. Mais je joue pas encore assez en haute clé pour. Euh... Avoir ce, ce besoin de re tout le temps. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Et... C'est vraiment euh, dépendant Et... des dégâts que tu prends. Quand tu commences à kite c'est vraiment basé sur tes propres uptime, pas vraiment basé sur ta barre de vie non Ouais. Ouais, ouais car clairement j'attends que je récupère un, un CD de frappe infernale tu vois pour jump. Mm -hmm. Comme ça tu jump out. Avant de le faire bien sûr tu demandes euh, si quelqu'un a un stun, un snare ou quelque chose. Quand tu joues tout seul en pick-up, euh, clairement tu joues avec ça, le Sigil de Shan. Comme ça au moins tu les, tu les grappes, ils sont ralentis, tu peux, tu peux kite. Mm. Mais quand t'es avec des mates sur Discord, tu demandes un tir de lien, hein, ouais, euh, hein. ouais. ouais tu demandes tout ce qu'il faut tu vois. Et mm. Là t'es tranquille. Après il faut aussi pas oublier de penser que les Hunt ont des AOE qui durent je sais plus combien de secondes au sol. Ouais. Les Ventir ils posent des trucs au sol, enfin il y a plein de trucs. Les DH ils posent des trucs au sol. Si tu commences à kite et courir dans tous les sens, c'est que tu le fais pas très bien. Tu vas ça n'apportera rien de bon. Le pack il va mettre des, des heures à tomber parce mmh, que les gens ne mmh, vont mmh. pas pouvoir dps. C'est vrai ça c'est aussi du coup en termes de kiting, est-ce que tu t'arrives quand même à, à kite en, en rond pour que ça sorte pas trop ou il enfin, y, a, y a des trucs particuliers là-dessus Ouais l'idéal c'est de partir en ligne droite. Ouais. Ils vont se regrouper plus ou moins. Et ensuite t'essaies de tourner pour qu'ils restent toujours dans le même périmètre. Genre okay. par, par exemple tu peux pas mettre de marqueur au sol, c'est dommage. Hop, par exemple si t'as ton pack comme ça... Et, nice. Tu vois, donc là, je fais pas tout, mais... Tu lui pack, mm -hmm. tu jump... Là déjà... Voilà. <rire> ouais, ça marche bien, quand même. Et après, t'essayes de jump sans passer au-dessus d'eux pour pas prendre une auto-attaque. D'accord, ouais, ouais. Jamais jump au-dessus d'eux, parce que tu vas prendre des auto-attaques en passant dessus. Mm -hmm. Toujours jump en sur un petit côté, quoi. Je sais okay, pas trop ouais. comment l'exprimer, mais... Si, si, moi je vais dire, de niger, te décaler ouais. et surtout jamais voler. <rire> jamais voler. C'est vrai, quand tu voles, t'as plus la parade bah, et tout C'est pas ça, c'est que si tu voles en courant comme ça, parce que normalement bah, tu kites en courant comme ça, tu vois, pour être face, ouais. et faire des blocages, tu vois. Ouais. Si tu voles, il va tourner. Mais des fois, genre, moi, des fois je saute et je danse des glaives, donc je fais ça, tu vois. Mm -hmm. Et si tu fais un double jump, tu repars dans les mobs. <rire> ça peut être très embêtant. Ah, et puis là, t'espères que t'as tes deux cheats des steps, quoi. Ouais. Bah c'est pas le pack, si tu fais vraiment un énorme pack et que tu finis dans le pack en mode euh, je vole, tu vois avec ton dos qui est bien, tu vois. Ouais, es fini. ça fini. ça mon dos. <rire> Jamais tourner le dos, important. Jamais. Ok, nice. Et, et j'ai une autre partie qui est un peu dédiée à, à tout ce qui va être outillage d'interface, donc ça va être déjà Wikora et compagnie, je vois que t'en as un au milieu de l'écran, ta petite barre de vie sur le côté, tu utilises quoi toi comme bah Jack comme Wikora, tu... c'est lequel celui que tu utilises euh, Celui-là c'est pas dire de bêtises généralement c'est un luxtos ou un Fenard ouais, ça dépend after... mais... ouais c'est un Fenar. c'est un Fenar. ok il ouais, y avait celui de nao, nao c'est ça nao ouais ouais il est pas mal au début je jouais pas parce que, vu que je connaissais pas trop tu vois et que avec ce week-end-lui tu retires toutes tes barres. tu retires je... tout ça ouais ouais mais vu que je connaissais pas mes binds et tout tu vois j'avais j'avais pas à préférer de mettre là je t'avoue <rire> que je pense plus en plus à le mettre même si celui-là est très complet parce que t'as vraiment tout hein. tu pourrais retirer tes barres, t'as vraiment tout qui est dessus tu vois, le temps de recharge des 6 tes temps de recharge à toi, les stacks que t'as sur tes pointes, tu vois tout. Ouais. T'as pas, de... pas besoin de plus en fait, ça, ça suffit. Euh... Ok. Et t'as mis deux trucs, euh, la Fena, où, toi, que tu t'es dit, putain j'avais besoin de traquer un truc en particulier, ou t'avais tout, tout ce que t'as besoin, il est déjà dedans Non, non, tout. Attends, ta question c'est, est-ce que c'est suffisant que lui ouais. Ouais ou est-ce que t'as dû euh, rajouter des petits trucs personnalisés euh... Ouais c'était ça ma question ouais. euh, non pour euh, mon gameplay à moi celui là il me suffit J'ai ah. vraiment tout de suite j'ai mes CD qui sont là et là mm -hmm. j'ai mes pointes mon décret mes sigils, mon kick Même si mon kick euh, au final pff, tu connais ton CD Ouais euh... J'avoue qu'il est propre hein. il, y a, il y a tout ce qu'il faut il est bien rangé en plus hein. Il est petit tu vois C'est ça qui est important t'as ta barre de fureur ouais. qui est là T'as ouais. tes tes trucs d'âme Tes stacks d'âme mm -hmm. mm -hmm. Non plus, ah ouais, il n'y a pas besoin de plus franchement. Ouais il n'y a pas besoin de plus, il est propre, hein. il est grave. Ouais, hein. Il est clairement est bien fait. fait. Et le reste ton interface c'est du LVI du coup C'est ça Euh ouais c'est du LVI ça. Ouais. Euh ça c'est un Vicora pour euh, ta vie effective. Attends, attends deux secondes, j'ai juste la caméra dessus, je retire. Tac. Ouais vas-y vas-y. Ah oui d'accord ok. C'est un Vicora pour ta vie effective. En gros ça ça, ça veut dire qu'en dégâts physiques j'ai 120 000 HP. Ah, c'est pas mal ça en vrai. C'est un résumé, hein. c'est vraiment parler euh, mm. salement, tu vois, mais ça veut dire ça. Par exemple, si je mets mon CD, mes pointes, en physique, tu vois, ça moins de 50 000. D'accord. Si je mets ma méta, attention, tu vas être choqué, tombe pas de ta chaise. Attention. <rire> Est-ce que c'est si si je je les gros les euh, la méta Je sais pas. <rire> 370k les deux mélangés. Par contre, j'ai pas regardé si ça comptait ce, ce trinket. Je l'ai pas je pas équipé oui. On va attends. Ah, on attends Mais euh, ouais, ça a permis en fait de bien se rendre compte aussi de tes CDD et de leur puissance quoi. Mais non mais c'est incroyable hein. Le, la méta elle est incroyable. Ah la méta c'est ouais, sous méta. Un... En fait, tu kites jamais sous méta déjà. Ouais. Ça sert à rien. Sous méta, tu t'en fous. Aucun fait. intérêt. Ça n'a ah, aucun ouais. intérêt, tu prends plus de dégâts. Ouais, c'est insane. Moi, je savais pas que ça existait ce genre de truc, c'est super pratique en vrai. Ouais, pour les tanks, ça c'est vraiment ben. Après, on va pas se mentir, t'as pas tes yeux rivés dessus, tu vois. Mais je veux dire, tu vois avec tes procs si tu peux rester mmh. dans le pack ou pas. Ouais, ouais. Faut juste connaître tes valeurs de base. Et une fois que t'es dedans, après t'as as des procs, t'as des trucs de, de congrès, enfin, t'as plein de choses qui vont proc à côté mmh. qui font que ça va augmenter en combat à un certain stade, ouais. euh, qu'on te pète une sacrifice, qu'on te pète des ailes euh, une peine sup ou autre et donc ça te permet de savoir si tu peux encaisser ou pas mais après euh, c'est de la connaissance ouais bien sûr mais euh, justement c'est euh, si t'es pas encore Nao et que tu connais pas encore par coeur ta classe et qu'est-ce qui mitige et à quel point bah pour débuter la classe en tout cas c'est pas mal idée, tu vois, clairement. ça te donne une idée ouais. Ouais. voilà ça c'est le trinket ouais c'est solide ah. hein, ouais. après c'est petit parce que en fait plus t'as de gens autour de toi plus mmh. il fait de dégâts et plus ton shield est gros. Donc ça c'est minimum. Enfin 30 000 c'est déjà... déjà propre. Hein. Ouais franchement ouais de ouf. Bon après si tu vas dans une instance qui a beaucoup de dégâts magiques, tu peux aussi changer tes, tes conduits. Je galère. T'as des conduits qui réduisent les les dégâts magiques. Genre ça, une fois que ton silence est fini tu prends 7% de ah, moins ouais. de dégâts. Euh, T'en avais un autre par ici si je le retrouve. Es... Euh, donc es... Ah les tatouages Ouais. ouais. 8% de dégâts magiques en moins. Enfin, t'as plein de trucs. C est, c est... Jouer tant que c'est adapté à ta compo et à, à ce que tu fais. Si ouais. tu sais que c'est un donjon où c'est que des casters, bah, les dégâts viennent des casters, tu, tu vas changer. Donc, si tu sais que c'est un dégât physique comme Hall at of Atonement, pardon, mm -hmm. euh, là, clairement, tu pars sur du physique et tu oublies ce trucs magiques. Parce qu'il n'y a pas de dégâts magiques quasi. Il y a un boss qui t'apporte en magie, mais. Ouais, ouais, je bien. vois. Enfin, ouais, les du coup, tu à... Après, au, au, au final, à part si tu fais des clés ultra hautes, tu, euh, toi, t'en ressens le besoin des fois de te dire putain en fait j'aurais dû prendre ces trucs sur la race magique dans tel endroit. Ou... Non. Non, non, il a pas, il y a pas, euh... ASL là, avec le niveau de clé que je fais, il a pas besoin. Et même en, en raid mythique, en, en progress, tu, tu ressens que t'as le besoin d'aller chercher des trucs particuliers de petits sur un base donné ou pas, hein, ou pas. Euh... Sur le progress. En mythique, en tu fain parles fain. en termes de conduit tout ça, de talent Ouais, de, de conduit, ouais, principalement. Ouais. Je crois que les seuls changements que je ferais, c'est sur euh, Franchepoint. Point. Ouais. <rire> je parce que ouais. le reste... Peut-être Denatrius aussi, parce que c'est un dot magique qui te met. Et euh, il fait assez mal ce dot. Mais sinon, ouais, non, aucun en fait, parce que le reste... Euh... Je veux je dire, on a le, on amplement, le amplement le stuff pour le tank en fait. Mm -hmm. Je dirais le H.M. t'arrives en, level 200, 205, tu le tank, tranquille. Ouais, tu le tankes tranquille et le mythique dès que t'as 210, 215. Enfin, on l'a bien vu avec mon qu D.H. Euh, quand je suis arrivé en guild, là j'avais même pas 200, j'ai tank le H.M. Euh, il y avait pas eu vraiment. À part, s'il y a part destructeur. C'est bah, que ça m'avait un peu impressionné ça, j'ai en mode... de voir, euh, genre, euh, tu sais, en plus t'avais pas l'air de prendre si cher que ça alors que tu venais de débarquer avec. Euh en ouais. raid héroïque quoi, tu ouais. t'avais genre même pas 200 de vagues je pense au début et j'avais même pas le lais mec, c'était horrible <rire> <Ouais>. <rire> tu vois et pour autant franchement euh, ça passait crème quoi bah après tu, franchement tu gères ta rota de point démoniaque faut que tu, juste que tu saches tu dois toujours en garder une au cas où mm. genre es, tu restes jamais à deux stacks si tu, veux. tu restes toujours à un stack en reload ouais d'accord et le stack qui te reste, il te sert s'il y a je sais pas, une habilité qui fait mal, qui en casse du boss, bah, tu l'utilises à ce moment-là. Ouais, tu t'en regardes toujours une sous le coude et t'essaies toujours de la mettre en cooldown, comme ça bah, tu l'utilises, simplement comme ça t'as ton armure. Voilà. En yes. gros, tu en mets une, là, elle se reset. Quand mm -hmm. il reste 3-4 secondes au reset, tu en remets une, comme ça t'en as toujours une, tu vois. Ouais. Bah, et t'es toujours sous sous pointe. Après y il a des packs où tu les utilises à la suite, hein je cherche même pas, pas comprendre. <rire> oui, ouais bah après c'est voilà bon, tu t'adaptes aux besoins quand même hein, c'est un, un peu léger Et en termes de, de macro, tu utilises des macros ou pas Euh. Bonne question. Je crois que j'en ai pas sur le dh pas... Non, tu vois, il n'y en a pas. D'accord. J'ai pas de besoin de particulier à ce niveau-là. Euh. Non, tu pourrais. Sur tes guilds, pour pas la voir. Que mm. euh, ça caste euh, cursor. Ouais. Mais.. Par exemple, le sigil de silence. Des fois, j'aime bien, tu vois. Par exemple, ces deux boss, ces deux mobs-là, j'aime bien de savoir que je vais les toucher, tu vois. Même si c'était un peu plus carté. Mmh, ouais, je comprends. Mmh. Tu vois, parce que si je me mets comme ça à l'arrache, ben celui sigil, je le touche pas. Ouais. Ah oui, c'est clair. À la rigueur, a tu vois, fait... genre sur le, le Élyséen hein, tout ça, où t'as pas forcément besoin de. C'est pareil, parce qu'il est un peu plus petit, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il est plus petit as quand même ça de. Quoique. Mmh. Non, c'est le même. Ah ouais. C'est le même. C'est vrai qu'il avait l'air plus petit quand tu regardais en bas. Ouais. Ben bah, c'est le dessin, rien. Ouais. ouais. Ça touche là aussi jusqu'où il y a les flèches. Euh... Ouais, non, moi j'aime bien de voir où je mets mes AOE parce que il y a des donjons aussi où t'as la caméra qui est haute. Mm -hmm. J'aime bien de jouer comme ça en donjon. Ouais, et des fois t'as le plafond, t'as genre une lampe. Tu vas vouloir mettre ton sigil guide et il va se suivre pourquoi. Bon, là ça le fera pas parce que bien sûr, c'est trop facile que quand je veux t'expliquer <rire> ça marche. Mais genre ça, tu vois, mais oui, décor un... ou euh... là en vérité, tu vois, il ouais. se mettrait là-haut, tu vois, ouais. genre ça a rien ouais je vois ce que je veux dire ça arrive souvent en plus avec les caméras foreuses souvent et... sur les profondeurs sanguines ou genre des trucs ouais profondeurs sanguines ou même euh, encore à Toadment euh, l'avant dernier boss quand les grillages se ferment si tu veux mais bah, mes sigilles à chaque fois se posent enfin si je regardais pas où je les pose ils se poseraient sur le grillage parce que je tends euh, côté droit de la salle tu vois mmh, mmh. je veux dire c'est hyper souvent que ça arrive et c'est vraiment un problème Ok, pas, pas non plus d'addon particulier euh, de tanking, généralement juste un wikora, euh, ça fait l'affaire. Ouais, t'as un wikora, après t'en as d'autres aussi. T'as un wikora, c'est... Je vais jamais le retrouver. Hein. En gros, c'est un wikora co-tank. Ouais. Ça veut dire que quand t'es en raid avec un autre tank, euh, ça va t'afficher des logos du debuff qu'il a en ce moment. Et ça te le met bien en surveillance. Ah, c'est pas mal quand même. Ça, ouais, tu c'est ses stacks et ah, ouais, exact. Si tu reprendre au pas. Exact. Euh, sinon, t'as quoi d'autre ah oui, l'automarque en mythique plus Moi j'arrive dans un pack, je passe ma souris dessus, tu vois, et ça va poser des signes Les signes sous fonction de si c'est un caster ou pas Ah ouais, c'est pas mal hein Donc par exemple, ça pose une étoile À chaque fois que c'est une étoile, je sais que c'est un caster Et qu'il faut le C'est important Putain, c'est euh, pratique ça hein. Ouais, si t'as un mob à recte, ça va mettre un crâne Après ça ah va mettre un jour aussi ah ouais. euh, Ça c'est ça, c'est Castellanthry à cotank Donc tu vois, si un... par exemple Quicos mm. qui est mon cotank, s'il a un truc Ça va le mettre là D'accord. Ah c'est ultra euh, pratique. Hein. Ouais. Waouh, ouais, franchement trop fort. Ça je sais plus ce que c'est, c'est pour aller battle race, intéressant aussi. Euh, ça c'est pour les donjons, les targets, genre je vois au-dessus d'un mob là, le nom de la personne sur qui il casse son sort. Ah ouais Donc si ah, euh, pas... c'est un truc à intercept ou autre, euh, je, je juste à me mettre devant. Ou okay. à kick, si c'est un truc je sais que tu vois que ton heal a 20% de vie, c'est un casse sur le heal mm -mm. Euh, Même si c'est un petit truc que c'est pas normalement le target kick, bah, tu le kick ouais. Ouais, le... ouais, tu le kick, tu le stun, tu mais... ouais ouais je... Ça c'est mage Ça c'est pour les boss Interrupt tracker aussi important, ça met en gros le nom des joueurs et ça met quand ils ont mm -hmm. kick ou pas mm -hmm. euh, Ça c'est bien aussi pour un DH tank Parce qu'on a un sort pour purge qui est là Ouais. Et en gros, ça va mettre sur le mob euh, en surbrillance, en entouré, euh, que tu peux le purge. Ah ouais, d'accord, ça met en évidence le fait qu'il a ouais. un, un buff magique dispellable. Et ça marche pour tout. Hein. Euh, tu peux voler le sort, tu peux le purge, tu peux désigner tu peux dispel, offensif, enfin, tu mmh. vois, plein de trucs. Euh, et ça, c'est le vicora pour tous les donjons. D'accord. Important aussi à avoir en tank. Est-ce que toi, il y a des trucs que tu vois, que tu voudrais ajouter, dont on n'aurait pas... pas parlé, ou euh, ça te semble pas mal mais écoute, je crois qu'on a vu les talents, on a vu le stuff, euh, le gameplay, on en a parlé. Gameplay, légendaire, les petites congrégations. Ah, ça, ça Après ouais, pas... les congrès que je crois que j'ai pas glissé de mots aussi, euh, tout est viable. Hein. Ouais, tu peux quand même, tu peux quand même euh, tout jouer, je pense. Le plus opti, c'est vraiment Kyrian. Mm. Après, si tu t'aimes bien de jouer DHDPS et DH tank tu vas aller sur du, du fae parce que le fae en tank est aussi joué. Pas énormément, mais il y a un très bon DH tank euh, qui est top world, euh, qui joue faille. En gros, t'as as une sorte de décret, mais c'est pas tout à fait la même chose, ça m'a un dot. Et tu peux surtout utiliser euh, la forme de renard pour encore plus kite, même si je vois pas trop l'intérêt. Euh, les dégâts sont kiff kiff, c'est juste que tu gagneras moins de poulies un petit peu, mais franchement c'est viable aussi. Euh, je me suis pas penché sur ventir et sur euh, necro je crois que necro c'est vraiment... C'est pourri. Ouais c'est garbage hein. Si ouais, y a bien. un choix vraiment, s'il si, si veut jouer des DPS en plus, faillé c'est meilleur pour moi. Ouais la, la track, moi je trouve ça vraiment ouais. fort aussi. Hein. Ouais. Après si tu joues DH DPS mais en mythique plus en plus de tank, Kyrion c'est bien parce que les deux se valent. Parce que ton décret c'est de la OE en mythique plus beaucoup donc c'est bien. Mais si tu veux jouer DPS en raid et tank en mythique plus, faillé c'est très bien. Ok. Tu, tu penses que toi, Est-ce que toi, est que toi ça, ça te briderait, tu penses, dans un niveau euh, comme t'es, euh, on va dire, semi-hardcore, semi, euh, semi hardcore, euh, où tu fais des clés en 17-18 et tu fais du raid mythique, euh, si tu étais sur une autre congrégation, tu penses que ça te nerferait ou tu penses que ça changerait au final pas je Vraiment minime, que je pense que c'est vraiment minime. Minime. Ouais, vraiment. Tu le fais parce que si t'as une ambition de jouer à haut niveau, bah, tu vas te donner les, le plus de cartes en main pour pouvoir le faire très bien. Mm -hmm. Si... Parce que tu pars dans la logique que si les très bons joueurs, je parle de limite et tout ça, mm -hmm. font ces choix, c'est que ça a été réfléchi, théorie craft, euh, c'est que pour eux c'est les meilleurs. Mais parfois les meilleurs pour eux c'est une différence de 0,05% tu vois. Ouais bien sûr, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas énorme tu vois, pour nous, euh, avec toutes les erreurs qu'on fait et tout ça, euh, je veux dire. Ouais, enfin, c'est pas forcément assez après quoi. Ouais. Ouais, bien bah bien tu le fais parce que ça te donne plus de cartes, c'est 0,05 que t'as pas à prendre ailleurs. Mm -hmm. J'exagère sur les chiffres, hein. c'est un peu plus. Ouais bien sûr, bien sûr. <rire> c'est pour, pour euh, figurer ouais. l'idée, quoi. Ouais. Exact. Et <rire> yeah, ça marche. Bah écoute, nickel. Merci beaucoup, Dream, du coup, de eh ben, ton rien. conseil et de ton expertise. Pas de soucis. Merci à toi. Et du coup, toi qui as regardé cette vidéo, hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas non plus à poser tes petites questions si tu en as davantage. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.